Bonjour à tous, je fais cette émission Histoire de Dieu pour vous raconter des histoires sur Dieu et ses alentours. Je vais vous montrer des bâtiments et d'autres lieux. Je vais aussi vous montrer des personnalités nées à Dieu avec les bâtiments et les, et les rues qui portent leur nom. Et je vais vous parler du passé à Dieu. Il y aura aussi un générique euh, et chaque couleur. Euh, ça, ça sera par thème, je vous les présente. Je vais aussi vous donner des informations sur les personnalités nées à Dieu. Gustave Sarpentier, un compositeur français né le 25 juin 1860 à Dieu et mort le 18 février 1956 à Paris. Charles Hermite, un mathématicien français né le 24 décembre 1822 à Dieu et mort le 14 janvier 1901 à Paris. -moi à Abou, et un écrivain un journaliste français et critique d'art, né le 14 février à 1828 à Dieus et mort le 16 janvier 1885 à Paris. Émile Frillon est un peintre français, né le 16 avril 1863 à Dieus et mort le 9 juin 1932 à Paris. C'est la fin de ce premier documentaire, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et Instagram, mon nom d'utilisateur est club.off et vous pouvez aussi aller sur mon compte Youtube ou vous abonner, vous tapez, tapez www.youtube.com slash bastard. A bientôt